Ah oh, Bonjour à tous pour l'épisode 2 Salut Voilà, bonjour, euh, voilà. Bah du coup j'ai fini ma phrase, mais oh, c'est dommage, je l'ai pas entendu. Moi y'a un truc que je veux savoir. et ouais. euh, C'est... a pas le choix, en fait, t'es obligé de dire tout de suite, est-ce que c'est vrai ou faux T'as putain d'un guide de, de chat là qui pisse. <rire> et bah écoute, c'est totalement faux. Bah vas-y, je suis <rire> trop naze, putain, c'est sûr. Hein, par contre, par contre, la deuxième... La deuxième tu vas est... tu vas galère, tu vas galère, <rire> non, non Enfin, pas forcément, en fait. <rire> par contre, la deuxième est vraie, je te, je te dis tout de suite, elle est vraie. Ah. Non. Enfin, je vais te, je, te, je vais te la dire, et tu, tu vas un peu plus galère, je pense. Alors, deuxième anecdote. avant de faire arbitre de voler, j'ai fait du foot au FCMS. Je dis je faisais du foot au FCMS, et le terrain était assez loin des vestiaires, donc on se changeait, etc., et on marchait, genre, bien te un te petit, te un kilomètre, un kilomètre et demi, avant d'aller sur le terrain de foot. Et tu t'es te trompé de vestiaire, c'est ça Non, c'est... Non. Parce as... que moi, as... ça, je l'ai déjà fait, donc... Euh... Ah d'accord, ah, ouais, bon, parce ouais. que t'as fait du sport, toi. J'ai fait 8 ans de basket, monsieur. Oh Ouais, mais vu et... ta taille... En fait, on avait, dit, on avait dit, ça fait grandir. Du coup, je me suis dit, bah, c'est <rire> pas basket. Ça n'a pas du tout marché. Au bout de 8 ans, je me suis aperçu qu'on avait arnaqué. Oh, t'as menti. T'as pas de diamants juste J'ai 5 diams, mais c'est pile assez pour me faire un, un, un, un casque. Vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, attends. Du coup, le terrain était assez loin des vestiaires. Et du coup, des toilettes. Et une fois, j'avais giga envie de chier. Et, ouais. et du coup, bah... Euh, je me suis fait dans le short, tout bêtement. J'ai chié dans mon hein. short. J'avais euh, 6-7 ans. C'est quoi ce qui est en bas là, gros J'avais 6-7 ans. Et euh... ouais. mais c'est pas tout. En fait, euh, c'était en hiver, du coup j'avais un bonnet. Et comme j'avais super honte d'avoir chié dans mon froc, et ben, bah, j'ai voulu cacher la crotte. Et du coup, je l'ai mis dans mon bonnet. Et je suis rentré oh, chez ouais. moi <rire> non, avec avec la crotte, le avec la crotte dans le bonnet. Et j'ai dit, dit à ma mère, salut maman, j'ai un cadeau pour toi, et je lui ai donné le bonnet. En fait, c'était tellement naturel, c'est sûr que c'est vrai. C'est tellement naturel, c'est D'accord, bah tu verras si c'est si vrai au prochain épisode. Du coup, répondez dans les commentaires, hashtag à ou hashtag Et, et c'est juste ça, il a pas de... C Mais tu l'as dit du coup Du coup, du coup quoi Enfin, tu. Enfin, tu, tu, tu. Parce que attends, moi, je, je me suis arrêté, tu l'as ramené chez toi et après, c'est. J'ai ramené chez moi et je suis allé voir ma mère et je lui ai dit Tiens, maman, j'ai un cadeau pour toi et je lui ai donné mon bonnet avec la crotte à l'intérieur. Attends, ouais, non, attends, le. C'est tout qui est faux ou. Attends, tout peut être juste vrai ou. Y a, y a pas de truc inventé dedans, genre, c'est soit tout est vrai, soit tout est faux. C'est soit tout est vrai, soit tout est faux. Attends, parce que le cadeau euh, dedans. Euh... J'avais 6-7 ans. Mec, moi, j'ai coincé ma. Quand j'étais petit, j'ai coincé ma casquette dans l'arbre. Oui, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que tu emploies des mots. Que tu réalises pas. <rire> j'ai pris, <rire> j'ai pris, pris mon caca, mais voulez-vous que je vous donne des précisions, moi, si je vous donne moi, des franchement, précisions. moi franchement, vas-y, vas-y, donne des précisions parce que moi je pense que c'est. Bah en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allé aux toilettes et j'ai pas été assez intelligent pour mettre le caca que j'avais dans mon short. J'ai pas été assez intelligent pour le mettre dans les toilettes. Non, j'étais, je suis parti aux toilettes et mais je mais l'ai ouais, mis. Mais euh... non, mais ouais, j'ai pas pensé à ça en fait. Et je l'ai mis dans mon dans, dans mon bonnet. Ben, euh... Mais, mais des tu peux rigoler pas hein oh Alors par contre, par contre temps, toi <rire> Oui Alors déjà T'as pris combien tiens pour savoir en vrai c'est un bon Mais j'ai moins quelqu'un hein. là, je viens de manger une guêpe. Mais, mais par contre j'ai toujours l'apso Quoi <rire> J'ai toujours l'apso Attends mais donc t'as pris des dégâts Ouais ah non, me dis pas que ça passe à travers l'abso, en vrai c'est trop possible que... ça veut dire que ça serait non-abso Attends, attends, possible, viens là, viens là, viens là, viens là, attends, attends, attends. donne-moi un coup, attends, à la piège Encore Non j'ai perdu l'abso là. là. Ouais là c'est l'abso, what the fuck Il se passait Et... quoi Parce que moi j'ai perdu de la vie aussi, donc... Mais, euh... mais, mais moi je t'ai donné des coups à la main, du coup j'ai pas pu t'enlever deux coeurs à la main. On a trouvé un bug. Non mais c'est pas que ça pas... moi je t'ai tapé à l'épée, <rire> donc euh... Oui mais oui, mais tu m'as matais... fait. enfin voilà quoi. Ah du coup c'est inspecteur Zeguil T'as pas l'enclume s'il te plaît. Euh... Ouais j'avoue ouais T'as pas euh, le l'enclume mais la table d'enchant s'il te plaît La table tu Moi j'ai dire... fini mon stuff en vrai tu, gros Tu veux dire ça Ouais moi j'ai fini mon stuff hein, j'ai sharpness 4, j'ai envie de sortir là Ça Mais on a, pas, on a pas de... Oh non putain <rire> T'as pas de diamant gros <rire> <rire> <rire> Oh non Oh non j'ai pas de diamant en plus Sérieux <rire> J'ai pas de diamant non, Bon bah on va miner tout le là Oh Et tu es bête mon pitié ah oh merde, mais attends, mais ma caméra elle sait. C'est pas kill the magic, c'est genre empêcher Magic de prendre des kills. Genre oh, vole les kills de Magic. On va se planquer au 0-0, on fight pas Magic, <rire> et on, on attend juste fait... que les gens se On se met en dessous du coffre. Et... <rire> oh j'ai trop envie de faire ça. Genre, on fait mission simplifiée. Bon, je... Moi je suis full P1, hein, je te dis. Par contre, si on arrive à tuer Magic, faut qu'il y en ait un qui trappe euh, une team, <rire> et qu'il y en ait un qui se place en dessous du coffre. Genre, ça serait trop marrant. Genre, oh. y'a un tiers de team ou pas Oh merde. <rire> ouais, c'est vrai que c'est moi et toi. Attends, comment on pourrait faire? c'est bon, ouais. Okay, ouais, non, le slash tel on va éviter parce qu'on sait pas s'autoriser. On va pas, on va, on va, dire que non. Mais non, mais. Viens, si on fait un trap au 0-0? On n'aura jamais le temps. On n'a jamais le temps, mec. C'est un record qui est trop, trop rapide pour qu'on fasse un trap. Genre, c'est là. Il y, y a pas moyen d'avoir des TNT? Mais sinon, on fait un trap. Est-ce que c'est possible de faire un trap? Ou genre, oh, le mec, le mec, il tombe juste dans le trou à côté du... du, coffre. Il tombe dans le trou et genre nous, on est juste à côté et on pose du gravier. Mais quand il... oui, mais il peut sortir après. Ah mais tu veux le dire on le trappe à l'infini Ouais on met, on prend genre un stack de gravier et on le pose, on le pose, on le pose Ouais tu peux faire un petit trou à la limite ouais pour le faire tomber dedans ouais Et genre on met des murs à côté comme ça, on, à la limite il regarde dans le trou et genre nous on le cabé Ouais franchement en vrai ça se tente hein Eh enfin, Moi j'ai envie de tuer quelqu'un au gravier gros Je sais pas mais faut, faut, faut qu'on voit en fait Déjà faut qu'on qu fasse gaffe à pas crever parce que Magic en vrai euh... En plus je crois il a speed mec en vrai Il voudra pas nous fight en vrai je pense pas Moi je pense qu'il a plus De toute façon t'as strength et résistance Okay, wow. Attends mais il a quoi lui il a les deux on est d'accord il a strength résistance speed et deux barres de, barre de vie sharp ah, 5, 5 auto oh gros on va se faire <rire> découper, <rire> on, va se faire <rire> découper. <rire> on va se faire découper on va se faire découper Bah euh, du coup faut le tuer en premier ah mais non mais lui ouais, tout euh, cool. ouais, mais du... attends mais attends mais du coup si tu prends des dégâts moi je les perds aussi bah Comme, ouais, attends. Ça, le <rire> mais moi j'ai résistance donc euh... je pense qu'il y a des gens qui sont à peine genre juste full dépens ah bah apparemment, euh, bah ils ont pas encore. de... apparemment ils ont pas de stuff, euh, apparemment. Mais mec, attends, Xintek je connais, ChrysoFifa, je connais de pseudo, maintenant, notre star ouais, Zari je connais parce qu'il est fait Yoshi's en La ah, Team Verde, j'ai aucune idée... Pas du... que je connais aucune personne, genre vraiment, je, je te dis que je ne connais aucune personne. mais bah, c'est ce qu'on s'est dit en ouais, je connais bah, même Shadow, je connais pas c'est qui en fait. Et y'a Sifano, normalement il devait y avoir plus de gens en fait, Sifano qui tout n'est pas là, genre je sais que par exemple Pierre il est parti en vacances... Mais t'as loupé du diamant là, mais pfff, de 8. Ouais bah ouais, toujours tu fais ça là, moi oh, j'en ai marre C'est hein. pas mec c'est la première fois qu'on team ensemble dans un truc comme ça genre On a jamais fait même de TO2 je crois dans un, dans un UHT si, si on a fait un TO2 une fois sur Reddit et euh, Non et sur le... Erysium, on avait tous les deux de jump boost et on a gagné Il est encore cette vidéo, faut que je la fasse je, je je tout, encore hein. Je l'ai je, je je encore ouais. attendu Je t'ai pas jour, attendu jour, <rire> on, avait, on a fait, je l'utilise pour le, pour le prochain On a fait un UHT sur Erysium, on avait les deux pires pouvoirs De, bah, de, de jump on boost On avait tous les deux jump boost je crois En fait on avait tous les deux jump boost Ouais Et en vrai la game qu'on a fait, genre vraiment pour le coup, ça aurait, ça aurait été guette, il aurait fait un épisode 3 de la vérité euh, sur ben le jeu Genre c'était. C'était. C'est bah, tout notre fin, gros, notre fin elle était si serrée. Bah, euh, pas, pas. Euh, euh, Pardon, pardon, euh, oh, du coup, oui sorti attends. Non euh, mais, non, pardon, c'est bon, j'arrête. Je cherche un lac de lave depuis tout à l'heure, mais. Euh... Ah, attends, j'en ai un. Ah, c'est bon, j'en ai un là, mais gros, il y avait un lac de lave là. Mais bah, t'es passé au-dessus d'un lac de lave Mais je vous jure qu'il troll, il troll Mais non, mais je suis court, mais pas concentré, moi, genre. Tu m'égitais un coup, hein Un coup de force Bah oui, elle est pas nerf en vrai, je, en vrai, je pourrais. attends, c'est exploré par là. Mais c'est peut-être nous. Tu veux qu'on saute des gens qui aillent Vas-y. Ah, mais attends, mais c'est vrai qu'on a, on a un endroit, pour... enfin, on a une barre au-dessus euh, avec le, la distance du centre. Ouais, au pire, on va là-bas. De toute façon, c'est exactement notre, dé notre début ça. Vas-y, mec, tu sais quoi J'ai pris masse de. Attends, attends, j'ai refait l'enchant là. Masse ah, mais j'ai plus de livres mais ah ouais Ah bah bien joué ça <rire> Attends Alors mais t'as fait... pas, pas un livre Sharpness? ça parce que je peux, du coup je peux pas faire de Sharpness skate Non bah non bah non mais bon je sais pas Putain mais t'as troll là j'étais à de la table d'un champ dans la lave toi aussi de con joue un shot non, des clippers non, hein Hein On se sort, on, on sort de suite on va chercher un livre dehors au pire Vas-y j'ai 13 XP, attends il me faut as 10 as levels, t'as quoi en stuff Je suis full P1 avec euh, des, euh, un pantalon P2 Vas-y je remonte là J'ai J'ai fait des sauts de lave je sais pas si je vais les utiliser en vrai en vrai, euh. Parce que tu sais, Magic, tout à l'heure, à mon avis, à force de tuer des gens, il va avoir genre. Euh... Oh non, putain. Oh non. Attends. Reste là. Reste là. Oh non, putain. Non, mais. Laisse-moi monter. Laisse-moi monter. Mais non, mais. J'avais trouvé une technique. Tu trolls. Mais c'est bon. Non Non, oh non Non Non, non, non, non, non, non J'ai plus d'eau <rire> ouais. J'ai plus ça, putain. Je... putain Mais toi merde. aussi là, tu te baies du gravier C'est que depuis tout à l'heure on est toujours à moins 3 coeurs, heureusement que les gens ils voient pas notre vie hein, parce que... Oh. Ils nous verraient descendre, remonter, descendre, remonter, de descendre, remonter genre... Alors oui. mec, tout le monde doit avoir 200 gappels, faut qu'on trouve une team de deux mecs, on a pas le choix. Oui, faut faut qu'on aille tu... chercher une team de deux. Mais quoi en fait tu faut focus une personne, tu suis les deux en fait. Ouais c'est ça, faut qu'on trouve une team mec. Faut juste, faut juste qu'on alterne bien nos, nos, nos fights en fait mec On va se faire des pop en fait t'es full P hein. <rire> <rire> On va se faire des pop Mais non j'ai une partie P2 j'ai une Shardless 3 Ok Si on va mourir attends Vas-y faut qu'on tente hein Il nous faut un livre hein. Il nous faut juste un livre pour faire ça Euh attends vas-y faut qu'on trouve ça Faut qu'on trouve de la canne euh, Du cuir euh, moi j'en ai de toute façon Faut qu'on trouve juste 3 Ok Attends mais y'a pas de la canne là Mais là y'a de la canne là Là à gauche Ah là là Ah oh, putain j'avais pas vu bien joué non, mais bah, bah ouais c'est bon regarde on a la table Non ouais. mais mec c'est vert sur vert moi vois pas hein. C'est burst over. Moi j'ai. Je suis myope de loin. Et du coup je vois pas grand chose. Tu sais, je vois pas les trucs de loin du coup. C'est myope de loin, C'est de loin Attends, je peux avoir. Par contre, j'ai vraiment myope par contre. C'est pas une blague. Je peux avoir du cuir Oui, bah en même temps. J'ai vraiment myope en vrai. C'est pas une blague. Rigole pas, s'il te plaît. Non, mais non, mais je rigole pas. T'as pas un diams en rap J'ai 20 diams. bien, s'il te plaît. Bah si t'as dit, s'il te plaît, tiens. Stepé. Attends, il faudrait que tu m'enclumes des choses en fait. Bah attends, parce qu'il faut que je m'enclume aussi. Protection. Toi c'est pour que tu t'en sortes quand même Hop, vous avez vu le team play c'est comme ça que putain, bah attendez, attendez, best team play Attends, on peut crocheter le coffre si Magic est pas mort Non tu peux Genre, pas, on finit la série maintenant tu, tu peux, es pas, tu peux <rire> pas, il faut que Magic soit mort absolument C'est pour ça que la Magic il est déjà dehors et à mon avis il rote déjà Regarde on est au zéro, pas. on est au zéro, aucune idée y'a des, des, des arbres Saint-Valentin il oui, y y'a des arbres Saint-Valentin Attends j'ai ma render distance, elle est tellement basse On va se pécho sous l'arbre, allez go c'est nickel On peut pas poser le bloc. Bah c'est écoute c'est.. attends, on peut casser les fleurs Comment on rentre dans le centre en fait Eh c'est à gauche là. 100% sûr y'a quelqu'un dedans en vrai. Pourquoi je peux. Ah putain je peux courir, attends. Y'a personne là Vas-y moi j'y vais pas gros. Salut On peut pas poser le bloc Moi j'essaie de casser le coffre. Ça que j'aurais cassé la série elle plante. La série elle plante tu sais T'as vu on se j'ai trop peur qu'il arrive en vrai, genre ça va être Slender là Attends, on peut arrive, attends, attends, on peut casser les fleurs Gros, c'est pas les fleurs pour faire oh des traps ça oh. <rire> Genre tu fais un ah. trap et tu m'éconnais que là Il Faut qu'on trouve, un... qu trouve l'endroit mec, justement, attends Regarde, j'ai gravel, 20 gravels, c'est naturel 20 gravels, regarde, on là, naturel, regarde. Oh, bah, Voilà, vas -y, vas -y. On, on rase juste ça un peu en face Regarde, comme vas -y, vas -y. ça Vas-y, vas rase-moi ça, rase-moi ça Attends, il faut... Tiens, la pelle en jams, la pelle en Tiens Hop, 20 donc ça fait euh... Attends, je surveille autour. Vas-y, ouais. Non, mais gros, faut, faut, faut, faut miner combien de, de, de, de, Attends, de hauteur alors. là Donc ça. Pas fait des échelles pour ouais. Attends, euh, aide-moi à poser les fleurs. Attends. Ah, c'est du. Hop. Le gravel, mais le au-dessus, s'il te plaît. Si tu peux. Il me semble gagne du temps. J'arrive. Et après, il creuse bien autour, hein, surtout. Il faut ce qu'il faut casser les, euh, les fleurs après Attends, bouge pas. On a aucune fleur là. C'est bon, c'est bon. Vas-y, tu peux. Pose le gravel et je casse les fleurs. Tu me dis qu'on t'a posé de partout et tu peux revenir après C'est bon, j'ai attends attends attends attends Bah là c'est moche en fait, faut juste faire ça Allez c'est bon Viens ici, viens ici, regarde Euh, je mets juste un bloc de terre là On dans le truquet là, là, et genre euh, tu descends Maintenant faut miner ça, allez c'est parti euh, fais, pas, fais pas tomber le gravel là hein. Sinon c'est au Ah Je sais ouais, je sais, je sais De toute façon regarde j'ai miné autour, on voit l'extrémité genre Toujours pas de forteresse par contre dans ce putain de nether là hein. Ouais, non, euh, toujours pas euh, attends, laisse-moi, je prends le quartz ici. Attends-moi. T'as hein. c'est XP là Bah, je sais pas, j'ai 5 levels. Mais faut combien pour la T4 Bah, ouais, je crois que c'est 41, je crois. Donc, on va rester Donc là jusqu'à l'épisode 4, je crois. Hein. Ouais, ouais. <rire> c'est toi ça Pas ah, moi ça. Attends. <rire> j'ai trop peur, gros, je <rire> t'avoue. Non, mais Sneak, hein, gros, je crois qu'il est au-dessus. Hein. y y'a quelqu'un là Allo Eh hey, On est, on est... Très on est bien. pas pacifistes, hein. Eh hey, On est full fait Fuck Il <rire> s'est passé quoi Il s'est tombé comment Y'a me... pas un mec qui est invisible Y'a pas un mec non. qui a une Personne. What Il s'est tombé comment C'est <rire> update comment quoi Mais. Mais, mais c'est nul Attends. Attends, je sais qu'on va faire. Oh putain mais non, attends, attends. faut, faut qu'on se faut qu'on fasse ça vite. Attends. Attends, je vais récupérer le gravel en bas. J'ai plus de gravel, putain Je vais récupérer celui d'en bas. J'ai oh, trop peur gros, je ai que là, j'ai trop peur qu'il arrive. Euh, c'est bon Y'a des blocs qui ont été posés euh, là-haut Y'a des arbres qui ont été coupés là Ça Là en face que ça C'est au début du jeu Vas-y viens on bat les couilles on fait notre truc genre Vas-y ah, si, si. y hey, Eh si y a vraiment quelqu'un par contre qui nous 3 depuis tout à l'heure tu vas voir toi Eh hey, je te jure Eh hey, hey, si tu ne un effet d'invisibilité en vrai faut, faut le trouver le doc, mais bon Ouais, oh, la flemme Faut faut qu'on bouche avec de la dirt ici putain attends T'avais quand je m'appelle sur, sur le mumble T'appelles comment sur le mumble Ah c'est peut-être qu'on a fait tomber le gravier non Je sais pas non, On a pas fait tomber de la vie Je sais pas. Je te dis, quelqu'un il est passé au dessus hein. Moi je pense aussi. Hein. Je sais rien. Mais tu te rends compte, ils sont tous en cave en train de faire du P4, nous on fait quoi On fait un piège <rire> Comme ça va jamais marcher <rire> On va si se faire, faire éclater on va... Oui on va se faire éclater, c'est sûr. Si on à tuer... Mec, si on arrive à tuer quelqu'un, c'est le meilleur piège du monde, oh ouais, c'est la meilleure série. Hein. Enfin, si on arrive à tuer quelqu'un... Mais <coughs> j'ai pas de défonceur avec ça Mais attends On est d'accord que c'est le pire endroit pour faire un piège hein. Complètement. Si on tue quelqu'un... Non. Je vais putain un Je vais câbler. Et on nous troll, gros. C'est un spec Pas de spec. <rire> c'est quoi cette merde Mais c'est pas possible. Mais non, mais là, on là, nous troll. Si j'étais en stream, le chat, ça serait What the fuck, What the fuck, What the fuck. Attends, j'ai bientôt plus de bouffe, de toute façon. <rire> bon, bah, je crois que ça va être fuck le piège. hein. Au pire, mec, on laisse le trou comme ça, on fera tomber quelqu'un dedans. C'est sûr qu'il va tomber attends. dedans, c'est sûr bah, qu'il y Et En fait, il faut venir de là. Il faut venir de là. Et là, t'arrives Et Parce là, que là, tu, ouais, et tu le vois pas dessus. Ouais. T'as pas une KB au pire, on peut faire tomber quelqu'un Si j'ai une KB1. Bah ouais. voilà, nickel, garde-la. Tu pousses quelqu'un dedans, genre t'essaies de faire tomber quelqu'un dedans. Comment on pourrait faire. Euh... Mais mec, c'est trop chelou par contre que ça fasse ça. Hein. Genre pourquoi ça peut comme ça Mais au pire, au pire, au pire, moi je mine et toi tu restes en haut et tu regardes. Mais mec, c'est à Magic, je suis dans la merde. <rire> mec, y'a qu'un endroit où il manque des fleurs autour du spawn. <rire> en vrai, comme tu veux, hein. si tu veux y aller, hein. vas-y, tente. Hein. Non, non, non. Tu sais qu'en gros, tu ce qu'on. Enfin, non. C'est ce qu'on fait genre, on, on fait tomber quelqu'un derrière et genre, on pose des soldats de là tour comme ça Oh putain, j'ai vu quelqu'un là-bas mec, il y a quelqu'un armure rouge là-bas, je crois ah, ouais. mais, Je crois qu'il était tout seul hein Vas-y go Euh non mais attends mec, euh... <rire> comment ça go C'est magique euh... j'ai vu un petit truc passer au loin genre, me semble hein Ok ok, vas-y bah si il a eu peur, il y a pas Par contre attends j'ai plus de bouffe en fait, c'est ça que tu qu'on quand même de bouffe pendant un fight T'as combien de bouffe là Y'a un micro à droite alors oui, je suis d'accord avec vous, genre c'est très bizarre parce qu'au montage j'entends en pas de micro, mais je vous assure que dans la game j'ai entendu un micro. J'ai entendu quelqu'un là Moi ça par contre ça hein. Non non, il y avait un micro oh, regarde, à droite. Regarde, regarde, regarde là, regarde là. Il y a quelqu'un là Regarde là, regarde là. Oui il y a quelqu'un. Fais attention, fais hein. attention, pas attention. Il y a quelqu'un, Il <rire> y a quelqu'un là, il y a quelqu'un quelqu juste là. C'est une team, c'est une team vraiment, remonte remonte vraiment, vraiment, Nous sommes gentils. Il ne me tape pas toi. <rire> suis fou là. Que tu attends, attends, attends, je, je, je sais pas ce que je fais. Attends, attends, attends. Passe en clume Attends, <rire> je l'ai pas si elle est là. Putain, est, ce serait. Ce serait vraiment trop cool qu'on réussisse à tuer quelqu'un en aujourd'hui. Vas-y. <rire> <rire> ouais. vas <rire> du <rire> sable, <rire> passe du crème, passe du crème J'en ai pas. <rire> J'en ai pas. Salut mec Attends, non, il faut pas, pas qu'on descende à deux, gros. Attends, attends, attends, c'est une mauvaise idée. Vous avez quoi comme effet Ah, ça <rire> <rire> Oh non. Oh, c'était <rire> si bien <rire> joué. Bon, attends, attends, attends, à ça. Gap, gap, gap. Gap continue, gap continue. Mange, mange. FIGHT PASSIONNANT Vas-y, nice Yes Nice GG, GG GG J'ai 12 gapels gros Ah oh bah nickel, ça nous sauve en vrai, ça nous sauve GG les gars GG GG En vrai, putain, vous avez mis trop mal hein De ouf, vous êtes si ah ouais. fort Ouais, ouais, genre vraiment ah j'ai stressé, j'ai au moins 5 fois là Vous nous avez mis tellement mal Attends, il vous restait combien Bah là, il nous restait la moitié de la vie Mais après, on a des effets vraiment cheatés Ouais, on a des effets cheatés, genre... On, a, on a, a force et sens. Ah, ouais, ah oui, bah on avait résistance. On ah ouais, bah c'est pour ça que tu prenais. Par contre, ils, ils sont restés super longtemps en vie. Genre, enfin, je m'attendais à ce qu'ils meurent plus tôt. Ouais. Quoi. Putain, franchement, mais vous mais avez bien joué. En vrai, vous m'avez fait, fait le gap peur. pendant que je. Ouais, mais a ouais, pas l'absolu. Ouais, mais il a pas l'absolu, du coup, je sais pas trop, tu vois. Je sais pas si. Je sais pas. Par contre, attends, du coup, j'ai besoin de gap. Et bah, c'est ce qu'on appelle une fin d'épisode avec beaucoup d'action. En effet, c'était assez plaisant. Et avec Guillaume, on a décidé de vous laisser le fight parce qu'on n'allait pas vous faire attendre deux jours pour avoir la fin de ce fight épique, quoi. En tout cas, dans deux jours, c'est le dernier épisode de cette mini-série. Et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Sur ce, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. N'oubliez pas que je vais stream lundi, mardi, toute la journée. Bref, euh, normal. Et rendez-vous dans deux jours. Bisous tout le monde.